de formation. Ils sont multiples. Euh, tout d'abord, bien sûr, c'est la convivialité euh, du lieu, euh, l'accueil chaleureux euh, des, des responsables. Et puis aussi, euh, bien sûr, c'est euh, le côté technique. Euh, on a à notre disposition tout, euh, tout ce qu'il y a de plus moderne en termes d'audiovisuel, un accès à un système d'archivage d'images, euh, un système de, de micro pour pouvoir parler à, à chacun, euh, de rétroprojection euh, des, des, des images sur plusieurs écrans géants. Et puis euh, surtout, ce qui est bien sûr euh, unique, c'est euh, la possibilité pour chacun des participants d'avoir leur propre console, de, de pouvoir se faire la main sur, euh, sur les cas qu'on leur présente euh, comme s'ils étaient eux-mêmes en train de, de faire la vacation. Donc ça, l'avantage principal, c'est de pouvoir, comme orateur, s'adapter à chacun des intervenants, pardon, à chacun des participants euh, de manière individuelle. Ce qui est parfois est très difficile quand on fait, euh, quand on fait des interventions, où on est souvent dans des salles de staff, où tout le monde est un peu comprimé les uns contre les autres. Donc ceux qui, qui se sentent mal à l'aise ou qui n'ont qui qui, qui pas bien compris le cas, n'osent pas poser une question parce qu'ils ont toujours l'impression qu'on va leur tomber dessus. Là, c'est beaucoup plus...